C'est bon c'est bon Florentin les micros sont désactivés sont activés pardon excusez-moi Bonjour à tous donc on est de retour à la médiathèque de Netreville où j'ai été rejoint par Marie Bonjour Marie Bonjour Alors du coup tu vas qu'est-ce que de quoi tu vas nous parler Qu'est-ce que tu fais ici au niveau de la médiathèque de Netreville eh bien moi, au niveau de la médiathèque de Naitreville, je suis médiatrice culturelle pour la microfolie. D'accord, alors qu'est-ce que la microfolie Eh bien justement, Martin, la microfolie, <rire> c'est euh, un dispositif culturel qui est porté à la, à la base par euh, La Villette à Paris. D'accord. Et donc euh, c'est un dispositif qui euh, nous permet de présenter des œuvres de manière numérique, des œuvres d'art. D'accord. Euh, donc, du coup, on a un grand écran. Oui, les euh... grands écrans, je ne sais pas si on les voit à la caméra, je ne pense pas. Non, du tout, on fera au pire un petit euh, direct un après. Petit à... On fera un direct à la, à la main après au téléphone pour vous montrer de plus près. Voilà, donc on a un grand écran avec une base de données de 1800 œuvres qui viennent d'un peu partout euh, des plus grands musées de France. D'accord, donc ce donc... n'est pas les œuvres qu'on peut trouver à la médiathèque en centre-ville Non. Ce n'est pas du tout le même ordre. Le même, euh, le même type Quoique normalement, d'ici la fin de l'année, on devrait recevoir quelques œuvres dans notre base de données du musée d'Evreux. D'accord. Donc ça c'est sympa. Et donc du coup, entre est-ce qu'il y a des choses qui sont empruntables au niveau des microfolies ou est-ce qu'il y a des choses à faire au niveau des microfolies que les personnes peuvent faire chez eux Sans Alors, obligatoirement venir à la médiathèque. Le microfolie, le principe c'est justement de se déplacer. C'est de, de venir, venir sur dans le ce lieu... Culturelle qui ouvre des possibilités au niveau euh, bah de l'art, tout simplement. C'est une ouverture culturelle euh, au niveau de l'art. C'est l'accessibilité okay. à l'art pour tous. Okay. C'est euh, euh, découvrir les plus grandes œuvres des musées nationaux, euh, mm -hmm. des résidences royales européennes. Mm -hmm. euh, c'est pas que de la peinture et de la sculpture, puisqu'on a aussi des euh, muséums d'histoire naturelle. oui Donc on a aussi euh, de la science. D'accord, donc c'est vraiment divers et varié oui. Est vraiment est... varié. Est-ce que ça vient que de la France ou ça vient d'un peu partout, Europe, mondial Eh bien, justement, on commence à avoir des musées euh, des, de l'Union européenne. D'accord. Et il y a quoi, par exemple, comme œuvres qu'on peut retrouver sur euh, les microfolies qui sont diffusées Qu'est-ce qu'on a à peu près euh, bah Alors, on a une base de données de 1800 œuvres pour le moment qui est encore en train de grandir. D'accord. Donc, on a du plus classique, euh, les plus connus, la Joconde forcément oui, bah qu'on oui. peut vraiment euh, donc cette fois-ci plutôt que de rester de 30 secondes euh, devant la Joconde au musée oui. vous allez pouvoir rester plusieurs heures devant Ouah, et observer classe. vraiment jusqu'au moindre petit détail euh, zoomer sur les œuvres grâce à des tablettes interactives d'accord et ah vous oui, pouvez avoir euh, moderne ici ça vraiment euh, c'est vraiment dans le but de la modernité ici en fait du coup au niveau des microfolies Exactement, c'est euh, le numérique pour euh, l'accessibilité, mmh. pour tous. D'accord, et quand moi je suis nu parce que moi je suis mieux au niveau de l'inauguration, le euh, 9 avril le dernier, j'ai vu qu'il y avait aussi des machines 3D, des impressions laser et tout. Ben justement, en plus euh, donc, du fameux musée numérique où on peut présenter euh, 1800 œuvres à peu près. Oui on a euh, ce qu'on appelle un Fab Lab. Donc, Alors, qu'est-ce qu qu'un qu Fab Lab ça, Justement, c'est un laboratoire de fabrication. D'accord. Donc, ça Et va nous f... permettre de construire tout un tas de projets créatifs. D'accord. Donc, euh, créatifs, comment Genre euh, machine 3D, comme, comme j'en ai parlé. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre autour, euh, à part les machines 3D On a une euh, découpeuse vinyle, qu'on pourrait aussi appeler découpeuse cutter numérique. D'accord. Donc, Donc, une euh... découpeuse laser, un peu alors c'est pas tout à fait la même chose puisqu'à la découpeuse laser on va pouvoir euh, vraiment découper différents types de matériaux du style bois assez épais, euh, mm -hmm. plexiglas, etc. Alors que la découpeuse cutter c'est plutôt pour du loisir créatif, on va pouvoir découper mm -hmm. du tissu, oui, je euh, vois, du papier, faire du kirigami, je sais pas si vous connaissez cette pratique. mais Pas du tout, je connais pas du tout ce genre de pratique. C'est un mélange entre l'origami et euh, le, le découpage de papier. D'accord, ok et euh, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait parler d'autre Oui, on a parlé d'XPO euh, avant, euh, avec Florentin, euh, pour faire l'introduction de ces émissions. Qu'est-ce que l'XPO, du coup, Marie qu Qu'est-ce qu qui est proposé ici, au niveau de la médiathèque de Nitreville pour l'XPO Alors, XPO, en fin de compte, c'est un festival qui est porté donc, par euh, le département de l'Eure. Et donc, euh, au sein de la médiathèque de Nétreville, on a décidé de proposer euh, différentes... Euh, propositions autour du numérique et des jeux vidéo, puisque c'est le sujet de XPO, donc c'est l'expérience mmh. des possibles autour du numérique et des jeux vidéo. D'accord, et qu'est-ce qu'il y a par exemple là, euh, ce matin, parce que du coup on est le matin, c'est ouvert jusqu'à quelle heure ce matin, et qu'est-ce qui est proposé Donc ce matin on est ouvert jusqu'à midi, euh, vous avez de la réalité euh, virtuelle proposée en libre accès autour de l'artiste Gauguin, donc euh, c'est découvrir un petit peu Gauguin en réalité virtuelle. D'accord. Euh, on a également donc euh, des jeux vidéo en accès libre mmh -hmm. et euh, un atelier de création de manettes de jeu avec euh, le principe du Makey Makey. Ah oui, ce qui... que j'ai mmh. testé, euh, testé ce matin avec euh, un genre de Space Invader, ça doit être ça. un peu comme ça. C'est vraiment sympa à, à faire et on vous invite vraiment à venir euh, nous rejoindre parce qu'il y a bon là il y a fait calme, c'est le matin, il n'y a pas de grand monde. Mais peut-être que cet après-midi, il y aura plus d'activités ou c'est à peu près la même chose aussi cet après-midi Cet, cet après-midi, on propose également euh, trois activités différentes. Donc on reste aussi sur euh, de la réalité euh, virtuelle en mode libre. D'accord. On a euh, de la robotique. Euh, donc on va proposer la construction d'un robot Lego. D'accord. Et okay. euh, on a aussi un petit atelier autour de la programmation sur euh, le logiciel le Scratch. Ah oui, Scratch, oui, je m'en souviens, j'utilisais ça quand j'étais au collège pour faire les premières... Voilà, donc c'est de l'initiation à voilà. la programmation de jeu. D'accord, ok. Eh bien super, eh ben on va vous faire du coup vivre tout ça euh, tout au long de la journée. Là, après ce petit direct avec Florentin ou moi, on ira du coup vous filmer euh, les écrans pour, le, pour les microfolies et aussi du coup la partie Fab Lab... Où il y a, comme on disait, les machines 3D, la découpeuse laser, la découpeuse. Découpeuse, découpeuse vinyle. On a aussi une floqueuse, une machine oui. à coudre et à broder numérique. D'accord. Et euh, un scanner 3D. Un scanner 3D. Ah oui, pour du 3D. coup la machine 3D. Exactement. Et y a aussi, du coup, je crois, un truc pour faire des petits badges, comme Exactement, du, notre du... petite badgeuse. Comme vous... et, attendez, je vais, je vais le montrer du coup à la caméra qui est juste devant. Voilà, des petits badges comme ça qui ont été. Euh, qu'on a réalisé. Euh... Pendant les... Je crois que celui-ci, c'est au Salon du livre et de la jeunesse. Exactement, donc ceux-ci ont été réalisés euh, au Fab Lab euh, exprès pour le Salon du livre Jeunesse des D'accord. Eh bien écoute, Marie, merci à toi d'être venue. Et puis peut-être qu'on aura l'occasion de se recroiser dans la journée ou peut-être dans l'après-midi. Très bien, ben, je vous remercie pour euh, cette petite interview. Il n'y a pas de souci. <rire> Webcap Nord-Est, l'émission des Jeunes.